le travail que je faisais avait beaucoup de sens pour moi. Je gagnais bien ma vie. Je travaillais pas trop. J'avais une... une femme extraordinaire, un, un bébé. Voilà, tout, tout, tout. Et puis tout d'un coup, j'étais. Et au début, n'arrivais pas. Genre, ça, faisait juste pas sens, si tu veux, d'être. Genre, j'avais plus envie de bosser. J'étais. J'avais une tristesse comme ça profonde et j'arrivais pas à placer ça. Et ça m'a pris deux, deux, trois semaines pour pour trouver ce qui je crois était l'interprétation juste, qui était que.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 Une, une tranquillité. Assez bizarrement, je n'ai jamais eu autant d'incertitude dans ma vie que ce que je n'ai maintenant. Puisque là, le livre vient de sortir. Qu'est-ce qu'il va faire, ce livre Est-ce que je vais travailler Ça va mener du travail Est-ce que, va... est que je vais donner beaucoup de conférences Est-ce que je vais accompagner des entrepreneurs qui sont là-dedans Est-ce qu'au contraire, ça va... est -ce que je vais être appelé à autre chose Genre, Je, je... je aucune idée. Euh, Mon agenda est vide pour le reste de l'année. voilà Ça commence à se remplir de conférences, mais c'est vide, l'histoire. Euh... Et en même temps, je, jamais, je ne me suis jamais posé aussi peu de questions parce qu'il n'y a rien de, que je pourrais faire maintenant qui aurait plus de sens que ce que je fais. Tu comprends le délai de la chose Donc il y a un, un énorme paradoxe, à l'époque quand j'étais euh, consultant euh, chez, chez Makitsé, je savais très bien de quoi étaient faites les prochaines étapes, Dans deux ans je devais être chef de projet, puis si tout marchait bien deux ans plus tard, etc., et il y a quelqu'un qui allait me donner des projet, j'avais un, un chèque à la fin du mois, etc., donc tout ça était... était mais je me posais constamment des petites questions parce que constamment je n'étais pas au cœur de ce que je crois devoir faire. Et donc, Constamment j'étais dans ce questionnement. Et assez bizarrement aujourd'hui, je n'ai jamais, jamais eu autant d'incertitudes que ce que j'ai maintenant et je ne me pose jamais autant, aussi peu de questions parce que voilà. Aujourd'hui quand je croise des personnes d'avant, de ma vie d'avant, qui ne comprennent pas nécessairement ce, ce cheminement, mais si on a le temps et que je leur raconte ça, tout d'un coup, c'est souvent eux qui basculent et qui me disent « mais quelle chance t'as d'avoir trouvé ta voie ». Et c'est pas que j'ai trouvé ma voie, je pensais l'avoir trouvée, et puis tout d'un coup, je, donc, je, vais... je crois qu'on ne trouve pas sa voie pour toute sa vie, mais on trouve chaque fois. Voilà, maintenant, c'est ça, quoi. Et donc, euh... c'est juste à quelque chose où les... les épaules se baissent et je fais « voilà ». Pour maman, je n'ai je... pas de question. Pour... Et puis, à un moment donné, je repasserai peut-être par une tristesse ou par un truc qui me dira bah, « c'était très chouette, cette mmh. phase-là, mais Coco, maintenant, t'es appelé à nouveau à autre chose, quoi euh. ».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 Et quand j'ai quitté ça, ça j'avais dû beaucoup travailler sur cette question. C'était une évidence que je devais faire autre chose, que je devais mettre à mon compte euh, et travailler plus dans le domaine du coaching. Ça a été un gros travail, pas tellement l'idée que je gagnerais moins, etc. Ça, pour moi, ça, là, euh, je gagnais assez pour je... Mais comment est-ce que les autres vont me voir Tu vois, j'étais Frédéric, euh, euh, le partenaire associé de McKinsey. C'est tout un, tout un statut. Et puis tout d'un coup, c'est Frédéric à son compte, le coach dans son coin. Euh, et il y a encore aujourd'hui des personnes... Euh,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 on peut le faire soi-même, mais il y a toutes sortes aujourd'hui de techniques de développement personnel qui sont, qui sont extraordinaires, qui peuvent nous aider là-dedans. Euh, donc voilà, moi je, je conseille très fort d'aller chercher des gens qui peuvent, euh, qui peuvent nous aider. Euh, je crois en particulier, il y a, il y a des. on vient historiquement dans ce domaine-là, beaucoup de la psychanalyse, des techniques qu'on parle beaucoup. Moi j'ai découvert qu'il y a plein de techniques qui, qui passent plus par le corps, qui d'après moi sont encore beaucoup plus puissantes parce qu'on éteint un peu le mental sur toutes ces questions-là. Euh, donc des personnes qui sont ouvertes à ça, il y a des dizaines de techniques, mais peuvent travailler. Donc, euh, donc Moi, je fonctionne très, très fort comme ça. Dès que je découvre, oh là, tiens, j'ai une nouvelle résistance, j'ai un nouveau blocage, oh ben qu'est-ce que je peux aller voir voilà, C'est un travail joyeux de me libérer chaque fois d'un nouveau, nouveau truc. Et donc, à l'époque, je me suis libéré de cette question de statut. Et puis là, à l'époque, ça me posait encore cette, cette question de l'argent. Et donc voilà, C'est un truc sur lequel travailler. Par exemple, l'idée de donner, d'offrir le livre sans savoir ce qui va venir en retour, est-ce que les gens vont pas abuser, est-ce que les gens vont peut-être offrir quelque chose, mais aujourd'hui, je, je, je crois que je suis relativement apaisé par rapport à cette question. Et donc, euh, pour moi, c'est ces deux questions, statut et argent. En tout cas, dans ma vie, dans mon expérience, c'était celle-là. Là aussi, si on cherche sur Internet, il y a, il y a des, des séminaires sur euh, notre rapport à l'argent, parce que le rapport à l'argent est lié à toutes sortes d'autres choses, des insécurités hein, souvent plus, plus profondes, euh, de ne pas avoir eu assez, de, dans la fratrie, dans... Des, des gens, et je, moi je crois assez fort à ça, qui par exemple pensent que, euh, on est une génération qui a été élevée euh, enfant avec les bébés à qui on, les parents ont préconisé de laisser pleurer les bébés, jusqu'à l'épuisement, parce que sinon on allait les gâter, on allait les, euh, les bébés allait nous, man, nous manipuler. Et donc je crois qu'une une partie de cette peur du manque, je pense profondément, mais chacun a ses conceptions, mais vient de ce que bébé... On a pu pleurer, pleurer, pleurer, venez, venez, et à un moment donné être dans le manque, et qu'on re remplace ça sur un manque affectif, sur d'autres personnes, on n'est jamais assez aimé, on voudrait toujours être aimé, et qu'on voilà, qu n'a pas assez d'argent, on n'a jamais assez d'argent, et qu'en fait, la, la il y a des gens qui sont très très riches et qui croient ne pas avoir assez. Quoi. Donc je, je c'est pas le, le montant qu'on a, et je connais des gens qui ont beaucoup moins que moi, et qui ont l'air d'avoir aucun problème avec ça, donc c'est pas la, le montant, c'est notre rapport, au manque, à la confiance. Euh, pour moi, juste pour revenir à l'histoire que je te racontais, le, cette question qui, euh, pour moi, était une révélation, c'est de me dire, qu'est-ce que je peux faire maintenant dans ma vie, qui est la question qui a le plus de sens Il y avait une, un corollaire à ça, alors c'est peut-être une vision un peu spirituelle du monde, mais c'est de me dire, si je fais ça, l'univers va m'aider. Et donc, je, évidemment, je me posais la question, après, comment est-ce que je vais gagner de l'argent il, il faut bien vivre.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 Oui, toujours cette simplicité. J'ai l'impression que comme je suis dans le juste, quand je suis dans ma, dans ma force, toutes les choses se mettent, les deux minutes tombent. Donc pour donner un exemple, c'est un livre, donc je l'ai écrit en anglais, je l'ai autopublié. En anglais, aux États-Unis, les, les, les techniques, les plateformes pour autopublier sont beaucoup plus faciles. Il y avait toutes sortes de bonnes raisons qui me poussaient à faire ça plutôt que de chercher un lecteur traditionnel. Et donc je n'ai aucun département marketing, etc. Enfin voilà, le livre ne se... Euh, il est sorti depuis deux mois, il y en a 4000 exemplaires qui, qui, sont, qui sont sortis. Alors 4000, c est, c est, c est, euh, par rapport à des best-sellers, c'est rien, mais, mais c'est énorme, vu que j'ai zéro ressource, si tu veux, à ma disposition. Et donc tout, tout se met, tout, tout le monde vient m'aider, tout le monde vient. voilà, On ne se connaissait pas ce matin, et, euh, tu, et on se parle. Et on se rend... Donc voilà, je suis dans ce rapport d'étonnement. J'avais évidemment lu ce genre de choses. Toutes les, je crois toutes les traditions. Euh, spirituel dans le monde, hein, disent que si, euh, si, tu te, si tu es dans le bon, l'univers viendra t'aider. Et là, je suis vraiment en train de le, de le découvrir dans ma propre vie. Donc voilà, c'est un étonnement de quelque chose que j'avais entendu, mais qui, qui a l'air de se, de se faire.